Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Roucher, aujourd'hui 29 e journal de cas. Je vous montre la page du jour, la double page du jour même. Je vais m'approcher un peu pour que vous la voyez bien. Alors peut-être est-il une nouvelle fois inutile que je décrive vraiment l'action qui s'y passe. Il y a simplement des gens qui sont là dans ce qui pourrait être un lieu désaffecté comme une ancienne usine. Et alors je dis parfois que quand je ne sais pas dessiner un corps ou un objet, je fais en sorte de le dessiner en, en enlevant le maximum de choses, en fait, de la manière la plus simple possible. Euh, je cherche à enlever le maximum de détails, en fait, jusqu'à arriver à une silhouette, à une forme qui me convient. Et alors, pour faire euh, ce qu'on appelle les volumes, la luminosité, en fait, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que j'aurais pu passer deux jours à, à essayer de faire euh, des volumes réalistes, mais en fait, euh, je n'aurais pas réussi, et ça n'aurait pas été bien. Alors que là, j'ai tout simplement. Euh, mis de l'énergie en fait dans les volumes, dans mes traits. Et euh, ça n'a pas l'air réaliste, mais par contre euh, ça a l'air vivant, et on a vu que ça donne quelque chose de bien, et euh, je n'aurais sans doute pas pu faire mieux. Alors euh, voilà pour aujourd'hui. J'ai massé cette double page. On se retrouve euh, demain.